On a décidé de développer le lift, parce qu'on s'est rendu compte que si on avait une plus grande résolution spatiale, on pouvait couvrir plus d'applications et être utile à encore plus de monde. Donc Évidemment, on veut garder la base du chez Gartman, parce que c'est un super instrument de mesure, super précision, énorme dynamique, insensible aux vibrations, et c'est achromatique. Et là-dessus, on rajoute du phase retrieval pour la haute résolution spatiale. Le lift, c'est l'association du Shackartman avec du Fezretrivol à une image appliquée à chaque micro-lentille. On vient analyser la déformation de chaque tâche produite par chaque micro-lentille pour retrouver non seulement le tilt devant la micro-lentille, mais aussi la forme du front d'onde qu'il y avait devant chaque petite micro-lentille. Si on arrive à faire ça, et qu'on arrive à faire ça, on augmente de façon incroyable la résolution spatiale. On a décidé de commencer avec deux capteurs, le Azolift 272, 272 par 200 points de résolution et son grand frère le Azolift 680, 680 par 500 points de résolution. Ça, ça permet de faire de la mesure à haute résolution dans la bande spectrale, visible et proche infrarouge. Et ça marche vraiment bien et tellement bien qu'on a décidé d'élargir la gamme. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. On a décidé d'intégrer lift dans le logiciel WebViewCat pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de ce logiciel. A commencer par le Spot SpotTaker qui permet l'alignement automatique, mais aussi la reconstruction sur Zernike, les PSF et toutes les mesures de FTM en axis sur axis. On a aussi décidé d'intégrer le AzoLift au AirFlex 2 pour faire de la caractérisation de miroir concave, de la caractérisation d'objectifs en termes de front d'onde et en termes de FTM en axis à axis et aussi OFXL au qui ouvre plein d'applications scientifiques et industrielles. Il faut bien se rendre compte que le LIFT, c'est une super précision, une grande dynamique et une super bonne résolution spatiale. Et ça, c'est juste parfait pour faire de la métrologie de freeform ou de méta-surface. Et si on imagine l'intégration du lift avec le LA, vous avez un système qui agit exactement comme un interformat de fuseau. Mais ça apporte pas mal d'avantages supplémentaires. Un, ça a une très grande dynamique. Ce qu'on n'a pas un interformat de fuseau, c'est insensible aux vibrations. Et en plus de ça, vous avez le choix de la longueur d'onde avec laquelle vous allez travailler. Et ça, ça ouvre toutes les applications de l'interférométrie multispectrale.